Et euh, bah, je vais commencer doucement par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je vais faire ça super vite. Je suis euh, Julien Pallard, je suis Cordèze Python quand j'ai du temps libre, mais j'ai pas de temps libre. Euh, je vous envoie le lien vers ma page perso pour ceux que ça intéresse vraiment. J'ai pas mal de projets open source euh, sur GitHub euh, et hors GitHub d'ailleurs. Je pense que le projet principal en ce moment sur lequel je travaille, ça va être Hacking Science. Hop, je mets le lien, si je n'ai pas écrit avec des fautes de frappe, je vérifie que l'URL est bonne, j'ai écrit ça n'importe comment. Ouais, c'est le bon. Euh, c'est un projet euh, d'exercice Python, c'est une collection d'exercices de, Python avec un bot d'autocorrection par exercice, Donc, qui va dire aux utilisateurs, bah, « Tiens, là, ton exercice, il est faux euh, », qui va essayer d'expliquer pourquoi il est faux le plus possible, au lieu de simplement dire « C'est faux ». Euh, ce qui est pas mal pour les débutantes, ça fait un, un suivi euh, assez progressif. Et je travaille aussi beaucoup sur la traduction de la documentation de Python en français. Euh, si vous voulez nous rejoindre pour traduire un petit bout de la documentation, vous êtes les bienvenus. Je vois qu'il y a du monde, alors j'en profite pour faire de la pub. Et c'est parti pour mes slides. Je vais parler performance sur un seul bout de code euh, d'exemple. Euh, on va surtout parler Cprofile et Pstat qui sont dans la bibliothèque standard de Python, mais euh, on va aussi s'éloigner vers des outils plus graphiques ou euh, plus précis, parce qu'il y a des cas où ça ne va pas suffire. Euh, le code qu'on va étudier ce soir, il est là. Euh, si quelqu'un ne le voit pas, euh, qui lève la main, enfin qui nous fascine dans le chat, normalement tout le monde le voit. Euh, si vous voulez suivre avec le code chez vous, euh, je vous l'envoie aussi d'ailleurs sur le chat. Voilà, Vous pouvez euh, cloner le repo et vous aurez le code avec euh, toutes les différentes versions et surtout euh, dans un, un main qui est utilisable. Parce que là, pour des questions de euh, saloche euh, sur la slide, j'ai coupé quelques petits morceaux. Ce n'est pas pratique à utiliser tel quel. Donc n'hésitez pas à cloner pour euh, ceux qui veulent suivre. Euh, ça vous évitera d'essayer de tout taper aussi. Donc, ce code-là, c'est euh, un exercice Python que j'ai donné à des élèves le mois dernier. Le but, c'est de trouver un hash qui commence par un préfixe donné, avec une contrainte c'est que euh, le, la chaîne de caractères à hasher doit euh, avoir un suffixe qui est donné aussi. Donc, je vais faire un exemple. Euh, si le suffixe c'est afpi, il faudrait trouver une chaîne de caractères, blablabla afpi. le blablabla, c'est libre, dont le H, donc là ce serait du chat 512 dans cet exemple-là, euh, dont le H commencerait par un préfixe donné, par exemple 0000. Euh, J'ai donné ça à des élèves et il y a des élèves qui m'ont sorti euh, des trucs particulièrement lents, c'est pour ça qu'on va prendre ça comme étude. Merci à ces élèves-là. S'il y en a qui sont dans le. qui m'écoutent ce soir ou qui reconnaissent leur code, et eh bah ben, coucou, merci. Vous m'avez donné un sujet super intéressant à traiter. Euh, voilà un des rendus typiques que j'ai eu. Alors je l'ai réécrit hein, pour cumuler toutes les, euh, toutes les lenteurs possibles. Euh, globalement, le code part en boucle infinie, avec ce while true ici. On va choisir des lettres au hasard euh, dans un alphabet. Donc euh, là j'ai pris ASCII Letters, mais. Euh, on pourrait prendre n'importe quelle source de lettres au hasard. Euh, on prend 10 lettres, ce qui est suffisant pour espérer tomber sur un préfixe, vu qu'on ne va pas aller chercher des préfixes trop compliqués non plus. Donc c'est hard-codé, ce pas très bien, mais ce sera comme ça pour ce soir. Euh, pour ne pas tester pour rien, euh, on vérifie si on n'a pas déjà testé cette, euh, ce préfixe-là. Donc si on l'a déjà testé, hop, on le drop. Si on ne l'a pas testé, on dit qu'on l'a déjà testé pour la prochaine fois, et on calcule le fameux H, euh, donc de ce préfixe aléatoire, plus le, la chaîne qui nous est donnée, donc le suffixe qui nous est donné en paramètre. Euh, on vérifie si euh, le digest hexadécimal commence bien par le préfixe qu'on voulait, et si c'est le cas, on print on exit si euh, certains d'entre vous voient déjà des catastrophes de performance dans ce code-là, n'hésitez pas à commencer à dire euh, « Ah, là, je vois ça, euh, qui pourrait être optimisable. » Si vous ne voyez pas, et bah, on va les chercher ensemble. Déjà, on va tester le code avant de commencer à chercher les problèmes de perf. Euh, ok. Alors... On va aller chercher euh, un préfixe à AFPI de manière à ce que le chat 512 commence par 0,0. Ça cherche et ça nous dit, on a trouvé ce préfixe-là, ce, ce gros truc pas beau, euh, plus AFPI, bah, ça fait bien un chat 512 qui commence par 0,0. Alors là, je l'ai tronqué parce que sinon, euh, c'est dégueulasse sur la slide, ça dépasse, etc. Euh, mais ça trouve et ça trouve en moins d'une seconde. Donc, jusque-là, ça va. On teste en lui demandant la même chose, mais un préfixe 000. Là, ça prend 3 secondes. On commence à sentir qu'on a un problème de perf, mais ça va encore. Si on demande à un chat qui va commencer par 4-0, ça prend 16 secondes. On commence à le sentir passer. J'avais demandé à mes élèves 5-0. Et là, on a un souci parce qu'une demi-heure plus tard, ça n'a toujours pas trouvé. Et les élèves commencent à me dire Monsieur, ça ne marche pas. Euh, et il y a plein d'élèves qui se disent bah, c'est normal que ce soit lent parce qu'après tout on est en train de brute forcer un H un H euh, c'est réputé pour être lent donc euh, c'est normal que ça prenne du temps donc mon code n'a pas de problème euh, j'ai résolu l'exercice comme il faut il suffit d'attendre il suffit d'être vraiment super super super patient moi je pense qu'il y a un problème de perf donc on va commencer à tester avec profiles. Ces profile c'est dans la bibliothèque standard de Python, dont vous l'avez tous. Ça s'utilise comme ça, Python-M comme module, comme on, quand on fait un M-PIP pour un-VANV. Un-MCProfile, pour exécuter le main de ces profiles. Attention à la majuscule sur le P. Le O, là, il est optionnel. C'est pour dire à ces profiles qu'on ne veut pas avoir les stats tout de suite, mais qu'on veut stocker euh, ça dans un fichier profile qu'on pourra réutiliser plus tard. Et ensuite on lui, demande, on lui donne la commande à exécuter, donc perf.py, mon préfixe de la chaîne et le préfixe que je veux sur le hash. Euh, attention, là j'ai bien mis que 4, 0 parce que je veux que ça se termine. Je veux avoir un profile qui marche, j'en ai pas mis 5, hein. ce serait trop lent. Donc j'obtiens bien un fichier prof. profile. Euh, qu'on peut commencer à étudier. Et pour ça, il y a un autre module dans la bibliothèque standard qui est le module pstat, qui va s'utiliser comme ça, python-mpstat, le fichier de profile. C'est un navigateur de statistiques, de profil d'exécution. Euh, il y a une petite doc pour vous dire comment ça marche, mais en deux mots, vous faites un tri sur la dimension que vous voulez. Donc là, j'ai fait un tri sur le temps d'exécution cumulé de chaque fonction. Donc sort cumulative. Et ensuite, il y a une fonction stat pour voir les résultats, à qui on donne le nombre de lignes qu'on veut, parce que souvent on ne veut pas tout le dump, ça prendrait trop de lignes, ou alors un pourcentage de lignes. Si vous mettez 0.5, ça vous donne les 50% les plus lents. Si vous donnez 10, ça vous donne les 10 lignes les plus lentes. Pour que ça l'oge dans la slide 10, c'est très bien pour moi. Et ça va donner ça. Alors j'ai tronqué un peu, normalement il y a plus de colonnes, mais j'avais besoin que ça loge dans la slide. On voit le nombre d'appels à chaque fonction, le temps cumulé, le temps par appel. On voit que sans surprise, c'est l'exécution du module qui a pris du temps, forcément, donc c'est le module qui a pris du temps, Ok, c'est la fonction main, sans surprise, qui a pris le plus de temps, elle a pris 16,9 secondes. Et la fonction suivante, qui a pris le plus de temps, c'est la fonction join, et là, surprise, et surtout qu'elle n'a vraiment pas pris longtemps, elle a pris que 0,8 secondes sur 16 secondes. Donc on est un peu déjà dans un cul-de-sac où on se dit, bah, euh, je n'ai pas d'info ici, je ne vais pas aller essayer d'optimiser la fonction de join de Python, C'est pas mon code, en plus elle a pris que 0,8 secondes sur 17 secondes, donc là euh, on ne sait pas trop, on est dans un cul-de-sac. Bon, tant pis, on va essayer d'autres outils, quand il y a un outil qui ne marche pas, on en sort d'autres. Euh, SnakeViz, c'est un outil tout simple que j'aime bien. Euh, il n'est pas dans la bibliothèque standard, donc on fait un pip install SnakeViz. Puis un SnakeViz du fichier profile qu'on a récupéré tout à l'heure. C'est ça qui est cool avec SnakeViz, c'est que ça utilise les fichiers profile de ces profiles. Et ça va nous donner ça. Ça nous donne, en fait, ça nous ouvre un navigateur et ça nous affiche un petit flame graph à l'envers interactif, on peut cliquer sur chaque élément pour zoomer, etc. Donc là, j'ai fait un screenshot pour qu'on le voit. Sauf que là, bah, c'est pareil, on n'apprend rien. Hein. On apprend que euh, la fonction main, elle a pris euh, tout le temps. Toute la largeur, ça veut dire tout le temps d'exécution. Et qu'en fait, si on regarde le détail, bah, c'est la fonction main elle-même qui a pris tout le temps. Et euh, après, ça, c'est la fonction join ici. Donc, OK, la fonction join en prend un peu, mais c'est la, la fonction main elle-même qui est le problème. Donc là, on n'en apprend pas beaucoup non plus. Euh, donc on passe à la suite. On va sortir un autre outil, le troisième, vprof. Euh, lui, il ne va pas travailler sur un fichier euh, profile de Pstat, euh, de ses profiles, pardon. On va devoir réexécuter le programme, mais euh, ça fait un bon boulot. Donc PIP installe vprof, ce n'est pas dans la bibliothèque standard. Et à l'utilisation vprof. Euh, à plusieurs modules, on peut analyser la consommation de CPU, la consommation mémoire, il y a plein d'options sympas, je vous laisserai aller lire la doc, on ne va pas tout faire ce soir. L'option que j'ai utilisée moi, c'est l'option H, pour faire une heatmap, c'est-à-dire colorier les lignes qui consomment le plus de temps. Cette fois, on lui donne la commande entre guillemets, donc la commande et ses paramètres, attention. Et ça nous donne ça. On a une jolie heatmap de notre fonction main, qui nous dit... Les lignes blanches sont les lignes qui coûtent pas de temps. Donc, par exemple, la ligne 24 et la ligne 27, le while true et le continue, bah, c'est euh, quasiment gratuit. Par contre, on voit très clairement que la ligne 26 bouffe hein, une grosse majorité du temps. Et effectivement, ce n'est pas un appel de fonction, c'est juste un in. Donc, c'est un mot-clé du langage. C'est pour ça que euh, ces profiles, etc., ne le voient pas. Ce n'est pas un appel de fonction. Ces profiles, son but, c'est d'aller regarder le temps de chaque appel de fonction. Donc, c'est bien la fonction main qui était lente. Alors, pourquoi c'est lent Est-ce que quelqu'un a une idée là de pourquoi cette ligne 26 nous prend tout notre temps euh, moi, Je pense qu'en fait, euh, on fait if checked. inReadyChakid. checked, c'est un tableau. Et je pense qu'on aurait peut-être pu utiliser un générateur, mais je ne suis pas sûr. là, le souci qu'on a à la ligne 26, c'est que « already checked », c'est une liste, comme dit Donald. Le gros souci du « in » dans une liste, c'est que le « in » va parcourir toute la liste à la recherche de notre élément. S'il ne le trouve pas, il va la parcourir en entier. Donc, plus la liste va être grande, plus le parcours va être lent. Comme les gens disent dans le chat, ce serait bien plus sympa avec un ensemble. Puisque euh, le temps d'accès dans un ensemble est constant, alors que le temps d'accès dans une liste là est proportionnel à la longueur de la liste. Et dans cette liste-là, on a un gros souci, c'est qu'on stocke très très vite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. On stocke tous les H qu'on a vus, et des H, on en voit beaucoup par seconde. Donc cette liste devient phénoménalement grande très vite. Donc, chercher un élément dans cette liste énorme, c'est très lent. Donc on va changer ces lignes-là. Au lieu d'avoir une liste et de faire un « happens » dessus. On va faire un ensemble, bien vu pour ceux qui l'avaient trouvé, et on va faire un « add » dessus. Ça ne change pas notre euh, « if in », c'est toujours un « in ». Par contre, ça passe à temps constant. Donc, ça va être beaucoup plus sympa. Si on reteste un petit peu les perfs, alors cette fois, j'ai utilisé « hyperfin » pour tester les perfs. Euh, c'est un peu plus précis que « time ». Au début, j'avais juste utilisé Time en ligne de commande. Euh, Hyperfin va exécuter le programme plusieurs fois pour essayer de faire des statistiques dessus. Euh, c'est packagé Debian, euh, c'est packagé sur Chocolaté pour ceux qui sont sur Windows, donc vous devriez trouver un Hyperfin assez facilement. Euh, la V1, on va dire que son temps d'exécution était, euh, je ne le connais pas, alors disons infini, vraiment trop lent. La deuxième version avec des ensembles, ça prend à la louche 23 secondes, mais plus ou moins 23 secondes. Ça, c'est parce qu'on a du random. Donc, par chance, de temps en temps, on va tomber euh, sur le bon préfixe dès le début. Et de temps en temps, on va mettre longtemps à trouver le bon préfixe. Donc, 23 secondes, plus ou moins 23 secondes. Entre instantané et une minute à la louche. Et on recommence, on va itérer sur les outils que je vous ai montrés, à la recherche de euh, quest ce qu'on peut encore optimiser. Peut-être que ce n'était pas le seul problème. Donc on relance un coup de cprofile et pstat, et là, c'est un peu plus intéressant. La fonction main prend euh, une seconde, et la fonction join prend 0,7 secondes. Par contre, on ne va toujours pas aller optimiser la fonction join de Python, ce n'est pas notre code. Donc là, cprofile nous embête un peu. On voit que dessous, il y a une expression génératrice, il y a du random qui coûte du temps aussi, 500 millisecondes, 200 millisecondes. Mais on est embêté parce que très vite, ce n'est pas notre code ici. Donc on va aller voir euh, sur SnakeViz à quoi ça ressemble. Et là, sur SnakeViz, on découvre un truc très bizarre à première vue, mais qu'on va expliquer. C'est que notre fonction main, effectivement, appelle join, et c'est bien join qui prend énormément de temps. Là, c'est la fonction join. La fonction join, elle, appelle une génératrice, une expression génératrice, et cette, cette expression génératrice appelle random.choice. Comment ça se fait que str.join appelle random.choice C'est très louche, à première vue. Si on regarde le code, alors est-ce que j'ai le code juste après euh, Oui, j'ai le code ici. En fait, ça se, ça se passe comme ça, parce que à join, ici, je passe une, une expression génératrice, un générateur en intention, ou peu importe comment vous appelez ça. Donc le paramètre que je donne ici à, à, à join, euh, les, les 10 itérations de ce paramètre-là ne sont pas encore faites c'est « join », quand il va commencer à itérer sur ce générateur, euh, que l'expression va appeler « choice » pour obtenir l'élément suivant. Et donc à chaque fois que « join » va appeler « next » sur ce générateur, « choice » va être appelé. C'est pour ça que, du point de vue de la pile d'appel, c'est bien « join » qui appelle euh, « choice ». Donc c'est bizarre, mais en fait, si on regarde le code, c'est bien logique, c'est bien dans ce sens-là que ça passe. Ce n'est pas main qui appelle d'abord « choice » et qui donne le résultat à « join », c'est main qui appelle « join » et « join » qui va itérer sur son paramètre et donc qui va appeler « choice ». Donc notre problème, il est plutôt à l'intérieur ici de notre génératrice et c'est pas de la faute de « join », c'est bien de notre faute. Alors, est-ce que c'est le moyen le plus optimisé de générer euh, 10 caractères aléatoires, d'appeler 10 fois « choice » Ça fait 10 appels de fonctions à chaque fois, c'est peut-être un peu violent. Est-ce que quelqu'un a une meilleure idée Alors, je vous me permets d'intervenir. Il y a deux petites questions. Euh, oui. Serge qui demande le coût de l'instrumentation avec ses profils. Est-ce que tu as une idée Alors non, j'ai pas d'idée. Généralement, euh, je bah... Comme pour ce cas-là, hein, je teste sur un exemple plus petit pour que euh, ça prenne moins de temps et que j'ai mon profil rapidement. Je n'ai pas envie d'attendre un quart d'heure ou une demi-heure d'avoir mon profil, je le veux tout de suite. Donc, je vais le faire tourner sur un exemple plus petit de manière à ce que ça sorte vite. Donc, oui, ça a un coût. Euh, il n'est pas négligeable, mais il n'est pas énorme non plus. Et généralement, bah, je fais en sorte qu'il soit négligeable pour moi en tant que développeur qui n'ai pas envie d'attendre le résultat. Donc, euh, je ne l'ai jamais mesuré. C'est une bonne question. Il ouais, y a Emery qui est intervenu, qui l'estime à 1,5 c'est profile et 10 à 20 pour profile. Alors, je ne connais pas profile. Alors, profile, c'est dans la bibliothèque standard aussi. C'est la même chose que c'est profile, mais implémenté en Python. Donc, effectivement, son coût est plus gros. Okay. Ce qui fait que je ne l'ai jamais utilisé en fait, hein, vu qu'il y a l'implémentation en C juste à côté. Euh, J'utilise l'implémentation en C. Tout à fait. Euh, autre euh, question de Serge, qui fait remarquer que donc, ces profiles ne, passent, ne comptent pas le temps passé dans le, le code de la VM Python euh, Brut, enfin, genre le in. Euh... Non, effectivement, son, son but c'est juste de compter le temps d'exécution des fonctions, le in étant pas un appel de fonction, il ne va pas être compté en tant que tel, donc il va être compté comme étant euh, du temps de main. Un in qui est dans la fonction main, bah c'est du temps pour main, c'est pas du temps pour in. C'est pour ça que j'ai dû sortir vprof pour découvrir que le temps perdu dans main, en fait, il était juste perdu dans le in. D'accord. Ouais. Et donc, c'est pas de l'échantillonnage, il me semble, ces profiles, il prend littéralement tout et c'est pour ça qu'il a un coût qui n'est pas négligeable. Il me semble, Je j'ai pas été lire le code. Ok. Alors, je sais pas ce que tu en penses, un rapide. Tour des entre tableaux set et euh, dict, que ça a évoqué sur le chat, est-ce que ça vaut le coup vite fait de parler, euh, les, les... notamment la différence entre un set et... Euh... Pourquoi un set a un coût constant par rapport à un tableau si, Alors, euh... l'idée euh, euh, du tableau et du set, la différence sur le temps d'accès, il euh, faudrait parler implémentation pour, euh, pour voir ça, et, euh, et on peut essayer doucement. Euh, en fait, un tableau, c'est juste des éléments posés côte à côte euh, en mémoire. Donc, dans Python, ça va être des PyObject, objects des objets Python, ce qui fait qu'on peut aller pointer sur n'importe quoi, des petits objets ou des gros objets, peu importe leur taille. Euh, ils sont tous de taille constante, vu que c'est juste des pointeurs, finalement, sur un objet. Euh, pour faire un in sur un tableau, l'implémentation, elle n'est pas compliquée. C'est est-ce que le premier élément, c'est ça Non. Est-ce que le deuxième élément, c'est ça Non, etc. Et euh, si le tableau ne contient pas l'élément, euh, on est obligé de le parcourir en entier pour avoir la preuve que le tableau ne contient pas l'élément. Dans notre cas, ça arrivait très souvent vu qu'on prenait euh, des choses aléatoires. Elles étaient, euh, à mon avis, à 100% des cas, jamais dans le tableau. Si euh, l'élément est toujours le premier du tableau, bon, bah, en ce cas, c'est rapide. Est-ce que le premier c'est celui-là Oui, hop, c'est fini. Donc, il y a des cas où ça pourrait être rapide. Dans notre cas, on était dans le cas symptomatique où le in sur une liste est lent. Et généralement, le in sur une liste va être lent puisqu'il y a quand même peu de chances que l'élément qu'on cherche soit le premier. Ensuite, pourquoi ce serait rapide sur un ensemble et sur un dictionnaire Alors l'implémentation des ensembles et l'implémentation des dictionnaires, c'est très très proche. On pourrait imaginer qu'un ensemble, c'est un dictionnaire qui n'a pas de valeur. Un dictionnaire qui n'aurait que des clés ou qui aurait trou en valeur, si on veut. Euh, bon, dans, dans la réalité, l'implémentation change légèrement, il me semble, mais vu que ça fait que de changer, je n'ai pas été la relire récemment. On ne va pas parler de l'implémentation exacte derrière. Imaginons que c'est un dictionnaire qui n'a pas de valeur. Pourquoi l'accès est plus rapide euh, pour les ensembles et les dictionnaires C'est parce que derrière, c'est une hash table, c'est-à-dire euh, une table de hash. C'est-à-dire que les éléments, au lieu d'être posés euh, les uns à la suite des autres dans la mémoire, on va préallouer un, une zone mémoire d'une taille conséquente. Euh, et ensuite, quand on va insérer un élément dans ce, cet ensemble, on va d'abord le hacher, c'est-à-dire faire un calcul qui est très peu coûteux, mais qui nous donne un nombre entier, qui est une représentation de cet élément-là. Donc, il peut y avoir des collisions, oui. Euh, de ce nombre entier-là, on va déduire une position dans la mémoire où on va stocker cet élément. Donc, euh, le résultat du H, modulo la taille de la mémoire qu'on s'était allouée, ça nous donne l'adresse mémoire de l'élément. On le met à cet endroit-là en mémoire. Et plus tard, si on veut voir si un élément est là ou pas, ça va être assez simple, on calcule son H. Comme je disais, le calcul du H est très rapide, c'est euh, quasi gratuit, et en tout cas, c'est constant. Calculer un H euh, d'un objet, c'est calculer un H d'un objet, ça ne devient pas de plus en plus compliqué. Une fois qu'on a calculé le H modulo la taille du segment de mémoire qu'on avait alloué pour notre ensemble, ça nous donne un pointeur dans la mémoire et on n'a plus qu'à aller regarder à cet endroit-là. Si notre objet est là, c'est qu'il est dans l'ensemble. Si cette case est vide, c'est qu'il n'était pas dans l'ensemble. Donc j'ai pris un peu un raccourci, on ne va pas parler de la résolution de de collision, c'est-à-dire que deux objets distincts pourraient avoir le même hash, surtout une fois qu'on a appliqué le modulo, la taille de la mémoire. Et là, il existe différentes stratégies pour gérer ce cas-là. Par exemple, chaque case pourrait être une liste, et en ce cas, on pourrait euh, stocker différents éléments qui ont le même hash au même endroit. Donc dans ce cas, à l'accès, quand on veut vérifier si c'est celui-là ou pas, bah, une fois qu'on a trouvé la bonne case, il y a peu d'éléments dedans. Il y a tous ceux qui ont eu le même H. Donc là, on peut se permettre de les comparer un par un. Au pire, on va en comparer 3, 4 Et donc ce ne sera pas très coûteux. Donc ça reste très, très rapide. Euh, une fois que l'ensemble commence à être un peu trop plein, une fois qu'il n'y a plus de place, bien sûr, on ne va pas faire grandir toutes ces listes. On va réallouer un espace mémoire plus grand pour euh, réduire les collisions, pour euh, bien étaler notre ensemble en mémoire. Euh, dans les implémentations, généralement, ça se passe à partir de 70% de remplissage. Quand un dictionnaire est rempli à 70%, il y a trop de collisions, ça commence à avoir un impact sur les perfs qui n'est pas négligeable et il est redimensionné. En Python, on fait x4 sur la taille de l'espace mémoire à chaque fois qu'on le redimensionne euh, au début. Et je crois qu'au bout d'un moment, on se calme et on fait x2. Je ne sais plus où est la limite. J'ai lu ce code-là il y a longtemps. Bien, bah, je pense que tu peux reprendre. Merci. Eh bien, c'est parti. Euh, donc... On avait ici un problème de choice qui était appelé dix fois à chaque fois par join pour générer notre chaîne. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais dans random, il y a une autre fonction qui s'appelle choices au pluriel et qui prend en paramètre le nombre d'éléments qu'on veut dans l'ensemble d'éléments à choisir. Ce qui fait qu'ici, on n'a plus de génératrice, on n'a plus dix appels à choice, on a un seul appel à choices qui aurait probablement d'ailleurs le bon goût d'être implémenté en C, donc il se peut qu'on ait un gain de perf ici, on va tester. Et selon Hyperfine, effectivement, on passe de 23 secondes à 8 secondes. C'était intéressant de s'attaquer à ça. On peut faire un vis derrière pour voir à quoi ça ressemble, et effectivement, euh, le join ici a disparu. Le temps passé dans main est devenu à peu près négligeable, enfin négligeable, il est bien réduit. Et on voit que maintenant, on passe une bonne partie de notre temps dans random. Est-ce que vous pensez qu'on peut optimiser ça Est-ce qu'on a vraiment besoin de passer du temps dans random il y a une idée. On peut faire le produit, non Oui, exactement en fait, on n'a pas du tout besoin de random pour choisir des, des chaînes de caractères à tester. Euh, on peut prendre toutes les chaînes de caractères dans l'ordre, euh, donc en partant de AAA, etc. jusqu'à ZZZ. Pas besoin d'aléatoire là-dedans, pas besoin d'entropie, pas besoin de se casser la tête. Euh, donc, comme dit euh, Amirouche, un product de EtherTools. Donc là, on ne voit pas, j'ai un from EtherTools import product. Je fais le produit euh, des lettres, euh, je demande à Product à chaque fois de m'en prendre 10, et ça me donne bien à chaque fois 10 lettres, cette fois euh, dans l'ordre. Donc mes performances d'un coup ne seront plus aléatoires non plus, J'ai n'ai plus d'appels à random là-dedans. Euh, C'est maintenant déterministe, donc on passe de euh, choses comme 23 secondes plus ou moins 23 secondes, 8 secondes plus ou moins 6 secondes, à quelque chose de complètement déterministe. 4 secondes, plus ou moins 100 millisecondes. Là, le, le temps est beaucoup plus prévisible, puisque puisqu'on égrène toutes les possibilités, toujours dans le même ordre, bon, comme si on avait donné une seed à random. Hein. Euh, mais surtout, vu qu'on ne fait plus d'appels inutiles à des fonctions euh, d'aléatoire, on gagne encore du temps. On passe de 8 secondes à 4 secondes. C'est encore un, une bonne amélioration. J'aime bien. Et on va regarder à coup de ces profiles et SnakeViz, etc., si par hasard on peut faire mieux. <coughs> si on regarde un nouveau profil sur SnakeViz, on voit que maintenant c'est Print qui prend un temps qui n'est pas négligeable. Euh, parce qu'en effet, Print, à chaque fois qu'on euh, va l'appeler, il va appeler la fonction, euh, enfin l'appel système euh, Write. Euh, vu que c'est un syscall, à chaque fois on redonne la main au kernel, et à chaque fois le kernel a l'occasion d'aller euh, scheduler un autre processus, etc. Donc euh, à chaque fois on propose au kernel d'interrompre notre programme finalement. Et puis j'imagine qu'un appel système c'est quand même pas gratuit, autant euh, rester à l'intérieur de, de l'exécution de notre programme. Donc oui, print c'est vraiment pas gratuit, et là ça devient un temps non négligeable de l'exécution du programme. Surtout qu'il euh, est vraiment pas utile, là, ce print à la fin. Print Searching, il était affiché euh, des milliers de fois par seconde. On se doute bien que le code cherche. Donc, on le vire. Je l'ai commenté pour montrer qu'on le vire. Hein. Et sans le print, on passe de 3,9 secondes à 3,1 secondes. Bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Euh... Ce temps aussi, cette différence de temps pourrait être très dépendante du terminal que vous utilisez ou euh, si vous êtes à distance. J'imagine que over SSH, euh, les prints devant passer par le réseau risquent d'être beaucoup plus coûteux. Euh, ce serait intéressant de voir si, si la différence est grande d'over SSH. J'ai pas essayé. Mais voilà, faire euh, quelques millions de prints pour rien, c'était pas une bonne idée. Donc on l'a enlevé et ça va mieux. Si on continue maintenant, bah ça commence à s'épurer un petit peu, on n'a plus trop de trucs complètement inutiles. Hein. Il reste du ex-digest, mais bon, ça on va en avoir besoin. Il reste un petit peu de join, mais bon, on ne va pas aller optimiser join. Et Il reste de l'encodage de caractère. Euh, il se trouve que euh, par manque d'inspiration, on va aller relancer VProf et puis on va regarder ce que, ce que ça donne. Donc effectivement, euh, bah le join n'est pas coûteux hein, à la ligne 25, mais on va pas faire grand chose. On lui donne un donc là c'est un tuple. Le... À la ligne 24, on a un tuple de caractères. On, on join un tuple de caractères pour avoir des caractères. On ne peut pas faire grand chose ici. Et à la ligne 29, bah, c'est le h qui nous coûte. Donc ça, on va pas aller l'optimiser facilement non plus. Euh... Par contre, à la ligne 29, il y a un truc qu'on peut optimiser c'est que args.string, qui est connu dès le début, on l'encode en UTF-8 à chaque tour de boucle. Là, il y a une optimisation à faire. On pourrait l'encoder en UTF-8 une fois pour toutes et utiliser la version encodée en UTF-8. D'ailleurs, pareil, à la ligne 24, pour le product, au lieu de travailler sur la chaîne de caractères à ski letters, on pourrait la pré-encoder une fois. En plus, c'est de la ski, ce pas compliqué. Et donc, travailler sur des octets, plutôt que de travailler sur des chaînes de caractères. Ce qui fait que la concaténation ici, ce serait euh, concaténer des bytes avec des bytes. On n'aurait plus du tout d'encode à cette ligne-là. Je pense qu'on y gagnerait. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que la ligne 26 et 28, là, elles sont pas là, hein, mais elles sont là. Et elles servent à quoi, en fait C'est ça. Je vois que dans le chat, il y a des gens qui proposent de le virer. En fait, il ne sert plus à rien, ce check-là. En fait, il servait à dire, et encore, je pense que c'était vraiment pas utile, euh, à dire qu'on ne va pas recalculer le H de quelque chose qu'on a déjà calculé. Sauf qu'en fait, maintenant, euh, c'est déterministe. On les fait dans l'ordre, les chaînes de caractères, Donc, on peut supprimer la ligne 23, la ligne 26, 27, et la ligne 28. Ça ne va rien changer, à part nous faire gagner des perfs. Donc, c'est ce qu'on va faire. Euh, donc, morale de l'histoire, quand vous... Trifouiller du code, que ce soit pour les perfs ou pas, n'oubliez euh, pas de faire le ménage de temps en temps. On se retrouve facilement avec du code mort euh, qui reste, qui fait rien, que personne ne va oser enlever plus tard en se disant ouais, mais si ça fait quelque chose. Donc non, il ne faut pas oublier de faire le ménage. Et d'un coup, c'est plus lisible aussi comme ça. Euh, donc là, j'ai toujours mis en code, mais j'ai juste épuré. J'ai enlevé les lignes inutiles avec les tests inutiles. Euh, ce, qui donne, euh, ce qui donne ça, il nous reste du ex-digest, du encode et du join, ça ne change pas grand-chose. Hein. Par contre, on parlait de pré-encoder, et dans cette version-là, bah, on pré-encode. Le, le préfixe, euh, on l'encode une fois pour toutes ici. L'ensemble le, de lettres avec lesquelles on travaille, on l'encode une fois pour toutes ici. Ce qui fait qu'il ne nous reste pas grand-chose, on n'a même plus besoin de join en fait. Parce que c'est ici, ça va être une liste de nombres, une liste d'octets, qu'on peut directement passer à bytes pour avoir un objet bytes, qu'on peut directement concaténer à cet objet bytes-là. Donc on n'a plus d'encode ici, on n'a plus de join ici. Encoder à l'avance, je pense que c'est intéressant. Euh, en enlevant le code mort, on n'a pas gagné grand-chose, mais bon, c'est toujours ça de prix. En pré-encodant les chaînes de caractères au lieu de les encoder à chaque tour de boucle, on a encore gagné un petit peu, on passe de 2 ,8 secondes 8 à 1 ,8 seconde 8, c'est toujours ça de prix. Euh, je vais commencer à arrêter de vous embêter avec tout ça, parce que ça commence à être long. J'ai, moi, continué à faire des expériences de mon côté, que vous trouverez sur le repo, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, je vous remets l'URL du repo dans le chat, pour ceux qui ont envie d'enquêter. J'ai fait une expérience avec PyPy, qui est réputée pour aller plus vite dans certains cas particuliers. Euh, bon, bah, c'est raté pour PyPy sur ce coup-là, il est plus lent que ses Python. Donc faites attention, que... hein. PyPy, ça ne fait rappeler. pas de la magie. Qu'est-ce ouais. que c'est ce euh, PyPy PyPy, c'est une implémentation de Python avec euh, du, de la compilation euh, à l'exécution. C'est-à-dire qu'une fonction qui est euh, appelée plusieurs fois va être euh, compilée, just-in-time. Euh, pour espérer être exécuté plus vite. Euh, dans ce cas-là, bah, ça n'a pas aidé. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on utilise PyPy que notre code va plus vite. Hein. Il faut mesurer. Les, les préjugés, ça ne marche pas. Ensuite, j'ai essayé avec Cyton. Pour ceux qui ne connaissent pas Cyton, c'est très intéressant. C'est euh, un programme qui convertit du Python en C pour pouvoir le compiler. Et ça génère du C qui est euh, compatible avec Python, euh, puisqu'en fait, ça utilise euh, l'interpréteur Python. C'est-à-dire que le C qui sort de Citon euh, fait des appels normaux à l'interpréteur Python, comme si vous aviez codé un module Python en C. Ce qui fait que euh, votre module Citon, une fois compilé, vous pouvez l'importer depuis Python et l'utiliser dans un module Python, comme si c'était du Python comme les modules en C de la bibliothèque standard. On ne se rend jamais compte que c'est du C derrière, mais ça va plus vite. Ben, Citon, ça permet ça. Euh, donc, pour le coup, on commence à avoir des gains de perf. On passe de 1 seconde 8 à 1 seconde 3 euh, sans effort, en continuant à utiliser Hlib, donc en continuant à passer par l'interpréteur Python, euh, ce qui fait beaucoup d'aller-retour entre le code C et l'interpréteur Python, donc ça ne fait pas un gain énorme. Par contre, si on court-circuite Hlib et qu'on utilise la libcrypto, euh, donc sans passer par l'interpréteur Python pour faire les appels à Shada 512, euh, on arrive à économiser encore et à descendre à 0,8. Et puis, euh, pour me dire, mais alors jusqu'où on peut aller, euh, je me suis fait une implémentation C et on arrive à descendre à 0,3 secondes donc sans interpréteur Python du tout. Euh, mais sans le confort de Python non plus pour le coup euh, mais ça nous donne une, une ligne où on se dit bon bah ça sert peut-être à rien d'essayer de descendre en dessous alors bien sûr c'est possible hein, mais euh, voilà pour moi c'est ma ligne de base j'essaierai pas de descendre en dessous de, de cette implémentation là et donc ça montre aussi la différence entre, euh, entre mon implème Python et l'implème C qui n'est pas négligeable euh, mais vu la différence de confort entre l'implème Python et l'implème C, je vais rester sur mon implème Python quand même. Et il me semble que c'est ma dernière slide. voilà. Euh, donc dans le repo, vous trouverez euh, mon implème en C, les deux implèmes en Python, et toutes les implémentations de Python de, euh, des slides sont sur le repo aussi, donc vous pourrez les, les tester. Et si vous avez des questions, c'est le moment. J'ai terminé. Alors, si tu veux regarder dans Charlene Notes, il y a une petite question sur un bug dans VProf. a un numéro de port TCP déjà utilisé. Ah oui, ouais. Ça a été précisé. Alors, il lance quand même le navigateur, mais j'imagine qu'il t'affiche autre chose que le VProf. Euh, C'est probablement parce qu'il utilise euh, un port par défaut, genre 8888 ou 8000. Ouais et que derrière, tu dois avoir un projet de Django qui est lancé, qui squatte ce même port. Donc, Vprof n'arrive pas à Bind dessus, et euh, dans ton, il arrive à ouvrir le navigateur, mais pour le coup, il va t'afficher ton projet de Django, ou euh, je ne sais pas ce que tu as de lancé. Il euh, faut regarder s'il y a une option de Vprof qui permet de changer de port, mais bon, si j'ai juste et que tu as un Django qui tourne à côté, bah, euh, kill ton Django, et, euh, et ton Vprof marchera. Ça m'est arrivé pendant la rédaction des slides. Comme tu vois, tu as beaucoup de remerciements. Alors, je ne sais pas ce que tu vous en pensez, Marc, Julien, Jules. Il y a Pierre Augier qui est là et qui voulait parler de... Je sais, reprends... J'avais une question. Excuse-moi. En fait, dans ta presse, tu t as, t as skippé un peu ces profiles. Mais moi, je crois que j'ai le souvenir de l'avoir utilisé. Enfin, ce que je veux dire, c'est que des fois, c'est utile. Non oui, oui, oui. En fait, euh, je pense que c'est vraiment au début. Euh, voilà, c'est par là. En fait, je, mon utilisation de ces profiles, c'est toujours d'écrire dans un fichier. Euh, mais effectivement, si tu ne mets pas le tiré au prof, euh, il va t'afficher sur euh, la sortie standard ou la sortie d'erreur, d'ailleurs, j'en ai aucune idée, euh, directement un profil, un peu comme euh, PStat le ferait. Sauf que tu n'as pas le contrôle sur le tri, etc. Euh, et moi, j'aime bien pouvoir trier sur la colonne que je veux dans PStat. Donc, je sors ça toujours dans un fichier. Et aussi, pour des questions de lisibilité... J'aime bien avoir mon SnakeViz qui est à côté euh, et donc de réutiliser ce même profile pour me l'afficher sur SnakeViz au lieu d'avoir à le relancer à chaque fois. Donc j'utilise rarement euh, la sortie directe de ces profiles, mais oui, elle existe. Est-ce qu'il y a une autre question Oui. Euh, Julien, est-ce que tu sais si VProf il compte les, le temps passé en code natif ou pas Non, c'est une bonne question. Euh, je t'avoue que je l'utilise assez rarement et j'ai vraiment pas été enquêté sur comment c'est implémenté ou pas. Euh, aussi, j'ai bien cru comprendre qu'il existe des tonnes de profilers Python qui ont tous des caractéristiques légèrement différentes les uns des autres. Euh, je pense que dans le chat, vous pouvez vous en partager plein. Euh, Acid me parlait de PeacePy récemment, mais il y en a énormément. Euh, moi, je reste un peu dans ma zone de confort avec les outils que j'ai l'habitude d'utiliser. Il y en a certainement qui sont mieux aussi. Euh, je serais content de les découvrir. Euh, mais voilà, je ne vais pas plus enquêter que ça. Je n'ai pas une liste exhaustive des outils qui existent. Il en existe beaucoup. Euh, ne retenez pas de ma presse qu'il n'existe que SnakeViz et VProf. Il existe une tonne d'outils. Ils ont tous leurs caractéristiques, leurs approches légèrement différentes. Si vous lisez les Win.me de, de chacun, euh, à chaque fois, c'est les meilleurs. Donc, euh, c'est qu'ils doivent être bien. Euh, et puis, c'est un sujet qui est très porteur, hein, les performances en Python. Donc, euh... <rire> ça fait beaucoup débat. Moi je croyais justement faire du Python pour pas me soucier des perfs, et je ouais. du confort à la base. Mais il y, y a toujours un, un débat euh, dans les communautés de comparer Python pour ses performances alors qu'il euh, y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. <rire>